Salut, c'est Maillard, je profite de cette deuxième Gazette du Stream pour faire un point sur la période dans laquelle nous sommes. Alors, vous savez, j'ai initié ce format, Gazette du Stream, parce que c'est l'occasion de discuter posément de ce qui se passe, de ce qui s'est passé récemment et de ce qui se passera en stream. C'est vraiment la communauté purement Twitch et qui impacte forcément sur les vidéos YouTube, bref, ce qui se passe à la fois sur les réseaux et en direct sur la chaîne Twitch. Autant dire que ce soir, je sors d'un live de lundi soir assez fou parce que en ce moment, et depuis quelques temps, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne Twitch. Donc je me voyais un peu, j'avais pas dans l'obligation, mais je me voyais un peu poussé vers le haut pour produire cette seconde gazette, pour faire un point. Alors oui, depuis, depuis quelques temps, la chaîne a opéré un virage. Parce que comme je vous disais, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, j'avais quelques inquiétudes depuis le mois de mai, je voyais euh, les stats, tout simplement parce que les chiffres ne mentent pas, je voyais les stats de la chaîne en train de péricliter, mot qu'on triple, et euh, ça m'inquiétait plutôt pas mal. Alors, évidemment, j'ai réfléchi euh, à la fois le programme de la chaîne, j'ai réfléchi sur le fonctionnement, sur la manière de, de tout simplement de, de travailler et d'optimiser euh, ce qui est de l'être. Et euh, plusieurs choses en sont ressorties. Alors déjà, déjà, pour celles et ceux hein, qui m'ont suivi depuis quelques années, vous savez que ces dernières années ont été très accaparantes à cause de notamment <rire> d'un dossier qui était assez lourd à porter sur mon mental et sur mon moral, ce qui ne m'a pas empêché de mener tous les projets qui ont été menés de front pendant toutes ces années. Mais quand même, quand la RAM est accaparée et qu'on est humainement plafonné à un certain nombre de gigas, eh bien, ça devient compliqué de faire plus tout comme. C'est compliqué de faire plus que ce qu'il y a en temps, dans la journée, avec les 24 heures que nous connaissons. Et euh, donc, depuis le mois d'août, une certaine euh, liberté s'est opérée. Déjà, au début de l'année, il y avait une étape de liberté qui s'était faite. Et là, depuis août, il y a une sorte d'explosion de liberté, si vous préférez. Et euh, malgré les inquiétudes hein, que j'ai pu voir sur la chaîne Twitch, eh bien, euh, j'ai pris un peu le taureau par les cornes. Euh, je continue à bien m'entourer, vous y compris, hein. ne faites pas les innocents. Et euh, on a essayé de revoir tout ça à commencer par, euh, par exemple, donc euh, le programme. Il y a des programmes qui sont fixés, qui vous permettent de, de pouvoir euh, euh, vous organiser avec euh, ce qui arrive dans la semaine au niveau euh, de la chaîne Twitch, euh, qu'on puisse suivre à la fois, euh, à la fois ce qu'on a envie de mettre en place, par exemple euh, des projets de découverte de jeux ou par exemple des soirées purement allouées à Dead by Daylight, qu'on aime très très fort et qu'on aime de plus en plus malgré un passage à vide. Parce que, merci, la grosse mise à jour qui a apporté un certain sens de l'équilibre. Euh, on n'aime pas tout, évidemment, sur les évolutions de Dead by Daylight. Et c'est qu une question de goût. Mais euh, quand même, il y a du mieux. Le jeu s'affine. Le jeu continue à proposer de belles choses. Et euh, continue à faire en sorte qu'on passe de très bonnes soirées. Alors, s'intercale là-dedans, Sea of Thieves. Ce qui est dinguerie avec toutes les nouvelles mises à jour. En tout cas, euh, ces questions de programme sont au goût du monde, de, euh, sous ton goût de tout le monde, hein, moi y compris, parce que ça, ça libère aussi une partie du cerveau, parce qu'on a une meilleure visibilité sur les projets qui viennent. On a pu, de cette manière, euh, préparer des lundis plutôt fixes et aussi un autre projet que j'avais en tête depuis des années, mais que je n'ai pas mis en place, euh, parce que, encore une fois, j'avais le cerveau trop pris et que j'ai d'un seul coup euh, libéré, qui sont les découvertes de ninjas. Parce que vous connaissez mon obsession pour les ninjas, euh, qui ne s'explique pas, J'ai pas de raison particulière, c'est juste que j'aime bien les ninjas, c'est comme ça, point. Tout comme j'aime bien le chocolat, pourquoi t'aimes bien le chocolat, Maillard euh, Parce que c'est bon, d'accord, point. Voilà, et bien c'est pareil pour les ninjas. Et bien euh, j'avais envie de découvrir plein de jeux sur les ninjas, et je suis très tenté, certains jeux qui m'attirent plus que d'autres, sur le thème des ninjas, euh, me donnent envie de continuer à rester sur le jeu, mais on se fixe comme euh, ligne éditoriale. Chaque jeudi, on découvre un nouveau jeu de ninja. Même si le jeu est très plaisant, ce qui n'empêche pas de revenir plus tard dessus. Même si le jeu est extrêmement plaisant, eh bien on découvre chaque jeudi un nouveau jeu de ninja. On a découvert Mark the Ninja, on a découvert Mini Ninja. On a découvert récemment Aragami, qui me donne vraiment envie de continuer. Mais on se force à euh, découvrir de nouveaux jeux, parce qu'il y en a des centaines et des centaines. Si vous voulez, si on fait ça chaque jeudi, on en a pour des années. Donc, autant dire que je ne crois pas que les jeux sur le thème des ninjas euh, vont arrêter d'être développés. Et on parle de plein de choses. Par exemple, ce jeudi, on va euh, découvrir le jeu Metal Gear Rising Revengeance. Et euh, on va peut-être découvrir aussi les tortues ninjas. Bref, si vous avez vous-même des propositions en termes de jeux de ninjas, eh bien, n'hésitez pas. Euh, L'espace commentaire est là pour ça. Donc voilà, le programme, ça a été plutôt bien accueilli. Et euh, vous pouvez le retrouver euh, sur les réseaux ou même sur la page d'accueil hein, de ma chaîne Twitch. Euh, chaque semaine, on essaie de s'y tenir et si on ne s'y tient pas, ce n'est pas grave, il n'y a pas de grandes entorses. Euh, il n'y a euh, que des guides et ça, c'est important. Donc il y a ça, on euh, essaye de reprendre aussi euh, le setup de remettre en place pour faire de la peinture sur figurine et de la présentation de jeux de société, le réglage sur la caméra zénitale qui est juste là, que vous ne voyez pas mais qui est au-dessus là. Euh, du temps, prend du temps, parce qu'il y a d'autres choses en cours qui se, qui se mettent en place et qui demandent eux aussi beaucoup de temps. Et je suis un peu en retard sur un ou deux trucs, notamment sur, sur les capsules sur Instagram que j'ai vraiment euh, envie de, de, de, de, de mettre en avant. Quand je parle des capsules, je parle des capsules de game design, narrative design. J'ai qu'une parole et je vais au bout des trucs, même si euh, c'est décalé, je vais toujours au bout des trucs. Et euh, le fait est que euh, je, je, il faut que je m'alloue un moment très précis, un long moment, pour pouvoir faire ce que je veux faire parce que euh, les capsules continuent d'être écrites sur euh, sur Instagram. Donc il y a ça, ce qui n'empêche pas à côté, hein, on, le, les programmes sont fixés. Euh, on a aussi des émissions de JDR qui arrivent euh, avec un truc qui est assez différent, qui est assez différent dans la mesure où ce que j'ai envie d'expérimenter par rapport aux émissions de JDR qu'on découvre euh, sur la chaîne, on a fait du slashers. Slasher. Slasher, c'est quoi C'est, Pour rappel, c'est du jeu de rôle euh, sur le thème euh, du Slasher. Et euh, sur l'horrifique, ça peut être du Nadar, ça peut être la série B, ça peut être un mi-chemin entre Massacre à la Tronçonneuse et Buffy. Eh bien, euh, on essaye de... Enfin, euh, j'essaye, j'ai envie d'expérimenter, parce que vous savez, je viens du milieu de l'édition à la base et de l'écriture. Moi, bon, avant d'être euh, YouTuber et streamer, euh, je suis auteur. Et, euh, et donc, le, le, le goût de l'écriture, c'est vraiment quelque chose qui compte énormément pour moi. Et donc, et donc je pas dit, et donc, et donc ce qu'il y a, c'est que j'aimerais, euh, sur certains slashers, bah, certaines émissions de jeux de rôle, proposer euh, pour celles et ceux qui soutiennent la chaîne, euh, la chaîne, la plateforme Tipeee, leur proposer le PDF avec un Snow complet, complètement illustré, écrit de A à Z, de manière professionnelle, hein, pareil pour publication. Et euh, ça demande un travail autrement euh, accaparant et j'ai envie d'aller au bout du truc parce que, euh, parce que j'adore l'exercice, j'adore écrire, <rire> tout simplement, et j'ai envie de le proposer. Donc, il y a un scénario que, que j'ai écrit et que j'ai préparé en émission et que je n'ai pas encore peut testé, cependant, euh, que, euh, que j'ai écrit de A à Z qui a, qu a dû avoir quelques, euh, comment dirais-je, euh, quelques ajustements parce que je n'étais pas satisfait de la trame narrative, de certains enjeux, donc il y a pas mal de... pas mal, quelques dizaines d'heures de travail d'écriture dessus, en tout cas, j'y prends beaucoup de plaisir. Donc il y a la mise en page dessus et tout ce qui va. Donc, il y a les émissions de jeux de rôle, hein, qui sont en cours de préparation. Euh, donc il y a Slashers, donc le, le, le Slashers, euh, c'est un one-shot. Il y a un Slashers qui est... Euh, euh, Je n'ai pas donné le thème encore, mais c'est une mini-campagne, peut-être deux scénars, un truc comme ça. Euh, qui, lui, a déjà été testé, avec les maps déjà prêtes. Je suis en train de former le groupe de joueurs. J'attends la réponse des joueurs, parce qu'il paraît, je ne sais pas pour vous, mais il paraît qu'une table de jeu de rôle sans joueurs, c'est plus compliqué à mettre en place. Ça devient plus un livre dont vous êtes le héros. Et ce n'est pas l'objectif en stream. Tous les jours, on a une vidéo sur cette chaîne qui permet euh, derrière de, de, bah, de pouvoir vous divertir. Et l'idée est la suivante. Pourquoi est-ce que je sors une vidéo à cette heure du match Je me dis, à votre place... Euh, et je le suis un peu, c'est-à-dire hein, que euh, je suis du matin, je suis aussi du soir, je suis aussi du midi, bref, je ne dors jamais, eh bien, euh, j'aimerais qu'une vidéo m'accompagne un peu pendant mon café. Donc, c'est ma manière de vous accompagner autour d'un café ou d'un thé, hein, soyons dingo. Euh, et c'est un moment euh, un peu privilégié, pour le coup. Donc, euh, tous les jours, euh, sans une vidéo, euh, comme ça, et euh, vos interventions en commentaire, les pouces bleus que vous mettez, tout ça, sont hyper importants, parce que et je le vois statistiquement, hein, j'ai décidé que j'allais faire des comptes rendus euh, en live et apparemment euh, ça vous aimait bien, donc on va continuer là-dessus. Eh bien, euh, il y a un impact, il y a un impact direct sur les statistiques de, de la chaîne YouTube qui est euh, tout simplement de, euh, une, une évolution positive là-dessus. Et on va continuer donc vos euh, pouces, vos commentaires sous une vidéo. Euh, donne un signal à l'algorithme YouTube comme quoi cette chaîne peut intéresser. Et plus vous allez le faire, plus cette chaîne sera recommandée et mise en avant sur l'immensité des mers de YouTube. Donc merci à toutes et ceux qui prennent une minute euh, euh, dans la journée pour, pour faire ça, parce que vous aidez la chaîne YouTube à avancer. Ces derniers jours ont été euh, très, euh, très forts en émotion avec euh, vos interventions dans le chat, parce qu'encore une fois, moi, quand je lance un live, je me dis euh, de quoi on va discuter, et, et surtout, j'ai hâte, j'ai hâte qu'on discute, j'ai hâte qu'on échange. Et, et discuter dans le chat, voir vos interventions dans le chat, sont pour moi, euh, et pour moi, une, une motivation à venir en live. Donc, euh, euh, l'échange est, est, euh, est une grande valeur, pour moi, euh, sur, sur la chaîne. Euh, la chaîne qui est un espace plutôt sain, c'est-à-dire qu'on a quand même un chat plutôt, plutôt OK, avec des gens qui peuvent s'exprimer, mais en même temps, une certaine courtoisie, elle les uns les autres, et des gens qui se soutiennent, et une certaine bienveillance, et tout ça, c'est grâce à la fois à la, à la modération, mais grâce à vous-même, qui conditionnez le chat un peu à votre image, et on va continuer dans ce sens-là. Donc, donc, voilà, ces derniers temps, vous, vous, êtes, vous faites preuve d'un témoignage qui, moi, qui me... Si j'avais un cœur, imaginons, dans un petit bocal rempli de formoles, par exemple, j'aurais tendance à dire qu'il euh, serait en train, de, il sera en train de, de, de battre, en train de faire des bulles, bref, dans ce bocal. Et entre ça, entre ce que vous dites, entre vous et ici présent, hein, je, je vois par exemple les échanges à la fois sur Discord, mais en commentaire, mais aussi pendant, le, pendant les lives, c'est extrêmement plaisant. Avoir aussi vos soutiens qui donnent énormément de force à la chaîne et qui créent du temps pour des projets. Donc, pour tout ça, juste merci. J'apprécie aussi le retour que vous avez fait sur les programmes qui sont fixés et qui vous donnent une idée sur votre propre organisation. À savoir que le vendredi qui vient, le vendredi qui vient, nous avons Song of Horror chapitre 2, enfin l'épisode 2. On a tout l'épisode 1 en playlist. Vous pouvez consulter ça, les vidéos ont été et uploadées. Donc, vous pouvez consulter si vous voulez vous mettre à jour pour ne pas être spoilé. Eh bien, vous avez jusqu'à vendredi, donc à 20h pétante, on va attaquer l'épisode 2. En deuxième partie de soirée, on va partir en binôme sur euh, Dead by Daylight. Ça va être assez cool. Je vous réserve quelques surprises sur Sea of Thieves, le jeu vidéo, <rire> dans, les, dans les jours qui viennent. J'espère que ça va se concrétiser. En tout cas, j'ai hâte. Et je voulais vous dire, donc merci, ce que je vis actuellement sur Twitch avec vous. Et euh, c'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur. Et euh, il y a énormément, énormément de force qu'on tire de ça. Donc, voilà, on se donne rendez-vous. Donc, ce soir, euh, je vais mettre en lien, euh, si vous voulez, le programme euh, de euh, la chaîne Twitch. Vous pouvez directement aller dessus sur euh, la page accueil. Et puis, puis, voilà quoi, je vous lis, je vous écoute. Maintenant, la parole est à vous, dans l'espace commentaire. Je lis absolument tous les messages. On se dit donc, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Restez forts et gardez-vous du mal. À très vite chunk chunk